Dans cette vidéo, nous allons établir des représentations mathématiques des groupes ponctuels. Nous verrons dans une autre vidéo une représentation qui consiste à remplacer les opérations de symétrie par les matrices représentant les effets de ces opérations sur les vecteurs de base d'un système de coordonnées. Ici, nous allons débuter notre analyse avec quelque chose de simple qui ne nécessite pas l'utilisation de matrices. Pour cela, commençons par regarder l'effet que produit une rotation d'ordre 2 autour de l'axe Z sur une orbitale atomique Px. Nous voyons que la rotation transforme Px en moins Px, L'orbital change de signe. Par conséquent, nous allons représenter l'effet de la rotation C2 par le nombre moins 1 pour indiquer que Px devient moins Px. Continuons en regardant l'effet, toujours sur l'orbital atomique Px, de la réflexion sigma v par rapport au plan Xz. Nous voyons que Px est transformé en Px, donc rien ne change avec cette opération. Représentons alors la réflexion de Px par rapport au plan Xz par le nombre plus 1. De la même façon, on voit que la réflexion sigma v par rapport au plan Yz change Px en moins Px. La représentation que nous allons donner de l'effet de sigma v Yz sur Px est donc moins 1. Notons enfin que l'opération identité ne change pas Px, et son effet est donc représenté par plus 1. Les quatre opérations de symétrie que nous avons considérées, c'est-à-dire e, c 2 σVXZ et σVYZ, sont celles du groupe ponctuel C2V. Nous avons donc obtenu, avec les quatre valeurs précédentes, une représentation des effets des éléments du groupe C2V sur Px. Cette représentation est conventionnellement appelée B1, mais ne nous préoccupons pas pour l'instant du système de notation dit de Mulliken. On dit que l'orbital Px appartient à la représentation B1 de C2V, car, comme nous venons de le dire, l'ensemble des nombres qui caractérisent B1 représente l'effet des opérations de symétrie du groupe sur cet orbital Px. Avec des effets plus 1, on dit que Px est symétrique par rapport à E et sigma v xz, mais avec des effets moins 1 antisymmétriques par rapport à ces deux et sigma v yz. Il en sera de même pour toute entité ayant les mêmes propriétés de symétrie que l'axe x, d'où la notation x en fin de ligne de la représentation b1. C'est par exemple le cas pour cette flèche alignée selon x. Si les nombres qui apparaissent dans la représentation sont bien caractéristiques des opérations de symétrie du groupe, ils doivent être aussi représentatifs des combinaisons entre ces mêmes opérations de symétrie. Vérifions que c'est bien le cas. Voici la table de multiplication du groupe C2V et voici la table correspondante pour la représentation B1. On remarque que toutes les opérations E et sigma VXZ de la première table sont remplacées par 1 alors que les opérations C2 et σVYZ sont remplacées par 1, que la multiplication est préservée et que l'ensemble des nombres de la représentation répond donc aux règles de combinaison du groupe. En reprenant ce que nous avons fait pour l'orbital Px avec les orbitales Py et Pz, nous obtenons deux autres représentations du groupe, respectivement B2 et A1. Finalement, il existe une quatrième représentation du groupe appelée A2. En lien avec l'algèbre des matrices que nous verrons dans une autre vidéo, nous devons appeler les nombres qui apparaissent dans les représentations les caractères des représentations et la table elle-même une table des caractères. Les représentations qui apparaissent dans la table des caractères sont dites représentations irréductibles, une terminologie que nous allons comprendre dans un instant. On utilise parfois ri pour représentation irréductible et de façon générique, on désigne souvent une ri par i majuscule. Essayons maintenant avec une orbitale un peu plus compliquée, dxy. Nous avons les résultats suivants. E dxy égale dxy, donc caractère 1. C2 dxy égale dxy, à nouveau caractère 1 sigma v xz dxy égale moins dxy, caractère moins 1, et enfin, sigma v yz dxy égale moins dxy, caractère moins 1. L'orbitale dxy appartient donc à la représentation irréductible a 2, comme indiqué dans la colonne de droite de la table des caractères du groupe C2V. La même démarche peut être appliquée avec les autres orbitales d, dxz, z dx2-y2 et dz2. On trouve que dxz appartient à la représentation irréductible b 1 dyz à la représentation irréductible b2, et dx2-y2, tout comme dz2, à la représentation irréductible a1, car elles sont toutes les deux basées sur x2, y2 et z2, qui appartiennent à a1. Notez aussi que l'orbital atomique S de symétrie sphérique, c'est-à-dire se transformant comme x2 plus y2 plus z2, appartient à A1. Il est aussi possible de trouver les représentations auxquelles d'autres propriétés directionnelles appartiennent, par exemple la rotation autour de l'axe X. Regardez ce crayon. Faisons-le tourner autour de son axe longitudinal X. Tout en continuant la rotation, Faisons-lui faire un demi-tour par rapport à l'axe vertical. Nous remarquons que la direction de rotation a changé de sens. La rotation par rapport à x, notée rx, est donc antisymétrique vis-à-vis -vis de ces deux. Ces informations, comme celles concernant les orbitales d, sont consignées dans la table des caractères complètes du groupe. Les ensembles x, y et z, rx, ry et rz, etc., constituent différentes bases possibles pour les représentations. Notez qu'il existe d'autres bases pour d'autres applications, comme par exemple la polarisabilité. Imaginons maintenant une représentation gamma1 du groupe C2V, avec les caractères 3, 3, 1 et 1. Elle n'est pas irréductible si car elle ne répond pas aux critères que nous nous sommes donnés pour de telles représentations. En effet, nous avons par exemple E fois E égale E, mais le produit correspondant pour la représentation est 3 par 3 égale 9, et donc pas 3. Ces nombres 3, 3, 1 et 1 représentent toutefois les caractères d'une représentation particulière, dite réductible, du groupe C2V. De façon générique, ces représentations réductibles sont souvent notées comme ici gamma. La représentation réductible gamma1 a en fait été obtenue en combinant deux représentations irréductibles de la façon suivante, Gamma 1 égale 2A1 plus A2. De la même façon, on peut voir que les caractères 3, moins 1, moins 1, moins 1 sont obtenus à partir de la combinaison Gamma 2 égale A2 plus B1 plus B2. Avec cette équation, Gamma 2 égale A2 plus B1 plus B2, on dit que la représentation réductible Gamma 2 a été réduite en une combinaison linéaire des représentations irréductibles A2, B1 et B2 vous verrez que la plupart des problèmes de théorie des groupes consistent à d'abord générer une représentation réductible, puis à réduire cette représentation réductible en une combinaison linéaire de représentations irréductibles. Dans les deux exemples précédents, il était assez facile de trouver la combinaison qui satisfaisait la réduction. Dans bien des cas, cette décomposition est beaucoup plus compliquée. Il est nécessaire d'utiliser cette formule, dite formule de réduction, qui donne le nombre de fois à i où une représentation irréductible I intervient dans la représentation réductible gamma. Dans cette équation, G est l'ordre du groupe, c'est-à-dire, comme nous l'avons déjà vu dans une précédente vidéo, le nombre d'opérations du groupe. Gi est le nombre d'opérations de symétrie de la classe I. Ki I indice I est le caractère de la représentation irréductible I pour la classe I. Notez qu'il est nécessaire de prendre le complexe conjugué de Ki lorsqu'on est en présence de nombres complexes. Et qui gamma, indice i, est le caractère de la représentation réductible gamma pour la classe i. Cette équation peut à première vue paraître complexe, mais en fait, comme nous allons maintenant le voir, elle est d'un usage très simple. Utilisons-la pour retrouver nos résultats précédents. Commençons par la représentation réductible gamma 1 du groupe ponctuel C2V de caractères 3, 3, 1 et 1. Notons au préalable que l'ordre du groupe est g égale 4, 4 opérations de symétrie pour le groupe ponctuel C2V, et que chaque opération de symétrie constitue à elle seule une classe, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule opération par classe, soit gi égale 1, pour i égale 1 à 4. Le nombre de fois où la représentation irréductible A1 intervient dans gamma 1 est donné par A égale 1 sur g, soit 1 quart, fois la somme sur toutes les classes de Gi fois le caractère de la représentation irréductible, fois le caractère de la représentation réductible. Pour la classe qui contient E, nous avons 1 par 1 par 3, puisqu'il n'y a qu'une opération dans la classe E, que le caractère de A1 pour cette classe est 1, et que le caractère de Gamma1 pour cette même classe est 3. Même procédure pour les trois autres classes, ce qui donne 1 par 1 par 3 pour la classe qui correspond à C2, puis 1 par 1 par 1 pour la classe qui correspond à sigma b xz, et enfin 1 par 1 par 1 pour la classe de sigma b yz. Il reste alors à effectuer le calcul, ce qui donne le résultat 2. A1 intervient donc deux fois dans la réduction de gamma 1, ce qui correspond bien au résultat attendu. En d'autres termes, le coefficient de A1 dans la combinaison linéaire des représentations irréductibles qui donne gamma 1 est égale à 2. En reprenant la même démarche, pour connaître combien de fois la représentation irréductible A2 intervient dans gamma 1 nous obtenons A pour A2 égale 1. De la même façon, on obtient A pour B1 égale 0, A pour B2 égale 0. Donc, la décomposition de gamma 1 en représentation irréductible est gamma 1 égale... Somme sur toutes les Ri égale 2A1 plus A2. Prenons un autre exemple avec la représentation réductible gamma 1 du groupe ponctuel C3V, ayant pour caractère 4, 1, 2. La réduction nous donne A de A1 égale 1 sixième de 1 par 1 par 4 plus 2 par 1 par 1 plus 3 par 1 par 2 égale 2. De même, A pour A2 égale 1 sixième de 1 par 1 par 4 plus 2 par 1 par 1 plus 3 par moins 1 par 2 égale 0. Enfin, A pour E égale 1 sixième de 1 par 2 par 4 plus 2 par moins 1 par 1 plus 3 par 0 par 2 égale 1. Donc, la décomposition de gamma 1 en représentation irréductible est 2a1 plus 1. Pour finir, intéressons-nous maintenant au groupe ponctuel C4v. L'axe C4 est vertical et coïncide avec la direction z. Que devient l'orbital atomique Px lorsqu'on applique une opération C4? Elle pointe le long de l'axe y c'est-à-dire que Px est transformé en Py par la rotation d'ordre 4. De la même façon, py serait transformé en moins Px. Il n'y a aucun nombre évident qui nous permette de représenter cette transformation. La seule façon de représenter les transformations Px devient Py et Py devient moins Px est l'utilisation d'une matrice, ce que nous allons voir dans une autre vidéo. Comme les orbitales Px et Py, ou plus généralement les axes X et Y, sont interchangés par la rotation d'ordre 4, ils doivent appartenir à une même représentation. Cette représentation est alors dite dégénérée. Les orbitales PX et PY, ou les axes X et Y, sont eux aussi dits dégénérés. Nous nous sommes ici limités aux représentations non dégénérées, même si les représentations E qui apparaissent dans les groupes C3V et C4V sont en fait des représentations dégénérées. Dans cette vidéo, nous avons vu comment nous pouvions mathématiquement représenter l'effet des opérations de symétrie sur des bases telles que X, Y et Z, les orbitales atomiques P et D, ainsi que les rotations. Ces représentations, dites irréductibles, sont consignées pour chaque groupe ponctuel dans une table des caractères. Nous avons aussi vu comment réduire avec une formule assez simple une représentation dite réductible en une combinaison linéaire de représentations irréductibles.